vous l'histoire de Thomas Edison face à l'au-delà Ça commence comme ça. Nous sommes le 11 mars 1878, le grand amphithéâtre de l'Académie des Sciences de Paris est plein à craquer. Quelques-uns des plus grands esprits scientifiques de l'époque s'y sont amassés pour assister à la présentation d'un appareil captivant, le phonographe de Thomas Edison. La rumeur raconte en effet que cette machine invraisemblable serait capable de capter et de reproduire des voix. Partout, les conversations fusent, la plupart des convives se montrent incrédules. Après quelques dizaines de minutes d'attente, le représentant de l'inventeur américain arrive enfin, et met en marche la machine qui laisse quoi l'assistance bavarde. L'astronome Camille Flammarion, qui fait partie du public, raconte. L'appareil se mit docilement à réciter la phrase enregistrée sur son rouleau. Alors, on vit un académicien d'un âge mûr, l'esprit pénétré, saturé même, des traditions de sa culture classique, se révolter noblement contre l'audace du novateur, se précipiter sur le représentant d'Edison et le saisir à la gorge en s'écriant « Misérable, nous ne sommes pas dupes d'un ventriloque !» Amusante anecdote, n'est-ce pas Et pourtant, ce refus de la part du savant de reconnaître les prouesses de la machine parlante ne traduit pas qu'un banal mépris de sa part pour la modernité. Il révèle en réalité un malaise profond, qui sera d'ailleurs partagé par nombre de ses contemporains. Rappelons qu'en cette deuxième moitié du XIXe siècle, la philosophie d'Aristote jouit encore d'une aura très importante, en particulier dans le monde scientifique. Or, le penseur grec était formel. Seuls les êtres dotés d'une âme possèdent la faculté d'émettre une voix. Partant de ce postulat, comment diable une vulgaire machine inanimée pouvait-elle donc s'en montrer capable Pour l'époque, cela apparaît tout bonnement surnaturel. Dès son invention, le phonographe est donc intimement associé au concept d'âme, de vivant et d'inanimé. Edison lui-même intègre bien les conséquences métaphysiques de son appareil qui permet pour la première fois à la voix de subsister sans le corps. Il envisage d'ailleurs très rapidement d'utiliser son phonographe dans le cadre de ce qu'il appelle des funérailles phonographiques. L'idée était d'enregistrer les dernières paroles des mourants afin de les diffuser le jour de l'enterrement. Bonne ambiance hein. Et puis, au fil des années, cette idée de subsistance de la voix au-delà de la vie, et donc de l'âme après la mort, va questionner Edison. Elle devient presque une obsession pour lui. Il faut dire que l'homme aux mille brevets vient d'une famille de spirites. Qui plus est, en 1878, il se rapproche même de la théosophie, un courant s'intéressant tout particulièrement à la survie de l'âme après la mort. Et par-dessus tout, qu'il développe une croyance religieuse singulière, assez proche de la réincarnation. Pour lui, les humains se présente en quelque sorte sous trois formes complémentaires. Il y a le corps physique, qui n'est véritablement qu'une machine, le corps psychique ou spirituel, et le périsprit. Edison conçoit ce dernier comme une forme évanescente constituant la personnalité et les souvenirs des humains. Le périsprit se disséminerait à la mort des individus sous la forme de particules invisibles, qu'il appelle des entités de vie. Celles-ci erreraient alors pendant un court laps de temps après la mort, avant de se rassembler dans un nouveau corps pour vivre à nouveau. Et Edison croit fermement qu'il est possible de capter une trace de ces entités de vie à l'aide du son. À partir de 1920 donc, Edison, guidé par ses croyances, travaille d'arrache-pied sur la mise au point d'une toute nouvelle invention révolutionnaire. Une machine qui serait littéralement capable d'enregistrer la voix des morts. Il ne la nommera jamais vraiment. Elle sera simplement baptisée nécrophone par le documentariste Philippe Baudouin. Thomas Edison imagine son engin comme une sorte de phonographe utilisé à rebours, qui permettrait de capter non pas l'audible, mais l'inaudible, et dans le meilleur des cas, de restituer la voix des âmes défuntes. Et pour cela, il se base sur une observation. Les premiers auditeurs du phonographe en étaient témoins. Les enregistrements de ces années étaient très souvent garnis d'une grande quantité de grésillements, crépitements et autres bruits parasites, en grande partie liés à la technologie d'enregistrement. Or ces bruits ont quelque chose de troublant pour l'époque, de profondément surnaturel même. Edison imagine donc que ces sons que capte déjà plus ou moins son phonographe pourraient avoir pour origine des tentatives de communication des âmes récemment décédées. En accord avec sa spiritualité, il se figure que celle ci s'adresse à nous via des particules d'entités de vie, qui émettraient des sons inaudibles à nos oreilles, mais captés par le phonographe sous forme de grésillement. Edison imagine donc qu'en modifiant légèrement son appareil, il sera capable d'amplifier ces étranges signaux parasites jusqu'à les rendre parfaitement compréhensibles. Malgré des années de travaux, Edison ne parviendra jamais à atteindre son objectif. Pas d'enregistrement clair, pas de nécrophone, pas même un prototype. Seuls de vagues croquis ont été retrouvés, et l'Américain emportera son rêve dans sa tombe, à son décès, en 1931. Son idée perdurera cependant pendant des décennies, puisque dans les années 1950, l'artiste suédois Friedrich Jorgensen expérimente ce qu'il appelle la transcommunication instrumentale, qui consiste aussi à tenter de cerner la présence de la voix des morts sur des enregistrements audio. Plusieurs curieux s'intéresseront à ce phénomène qui prit de l'ampleur, dont certains scientifiques comme le psychologue letton Konstantins Rodiv. Tous les témoins expliquent qu'au départ, on n'entend guère plus que des grésillements sur les milliers d'enregistrements fournis par l'artiste, mais qu'à force de réécoute et d'apprivoisement, on peut bien y discerner un son bizarre, comme un souffle proche d'une voix. Alors, s'agit-il d'un banal trucage réalisé avec un comédien, d'une hallucination auditive provoquée par cette écoute répétée d'une voix sans corps, d'un véritable phénomène occulte La question de ce phénomène dit de voix électronique reste ouverte. Finalement, que retenir de cette quête des sonorités de l'âme par Thomas Edison Principalement, que les inventions technologiques possèdent une très forte influence sur notre perception du monde et sur nos croyances. Car dans la myriade d'histoires de fantômes qui précèdent cette époque, les revenants sont toujours muets. Le spectre, historiquement, fait plutôt référence à une vision, à un phénomène en rapport avec la lumière. Or, à partir du moment où est inventé le phonographe, voilà qu'ils se mettent soudainement à émettre des sons. On pourrait faire le même constat avec la photographie, inventée un peu plus tôt. Remarquant des imperfections dans les premières photos réalisées, des auras, des effets lumineux étranges, Certains tenteront de les expliquer par des apparitions fantomatiques. Autre exemple avec l'origine du spiritisme aux états unis La communication avec les morts, fortement popularisée par les sœurs Fox à partir de 1848, se fait dès le départ au moyen de coups frappés. Un coup pour A, deux coups pour B, etc. Je me répète, ouais, je sais. Or quelle était l'invention qui bouleversait les communications à distance à l'époque Le télégraphe, qui permet d'envoyer des messages à distance via le code morse, un système de coups frappés. Ainsi, chaque invention technique de cette deuxième moitié du 19e siècle possède son revers occulte et surnaturel. Cette porosité entre les domaines montre qu'à l'époque, le positionnement de la science face aux croyances n'est pas aussi clair pour tout le monde qu'il ne l'est aujourd'hui. Cette science déjà puissante mais qui se cherchait encore avant l'ère moderne a donc servi de terreau pour beaucoup de phénomènes appelés paranormaux qui sont aujourd'hui encore inscrits dans notre imaginaire collectif.